Bonjour, je m'appelle Malek Chahib, je suis enseignant, je travaille principalement sur l'Islam, les origines de l'Islam. J'ai déjà enseigné pendant 15 ans à l'Université catholique de l'Ouest à Angers et pour cette année 2021-2022, avec l'Univa, on vous propose un nouveau cours sur la découverte des origines de l'Islam. En effet, l'Islam dont sa complexité pose pas mal de questions à notre société et notre société qui découvre au fur et à mesure cette religion euh, demande à connaître plus ajoutons à cela tout ce qu'on entend par les médias de temps en temps des choses fondées de temps en temps pas de temps en temps des polémiques de temps en temps euh, utilisées par le discours politiques etc ça ça crée chez beaucoup de nos citoyens euh, beaucoup de questions. Et le cours essaye, avec euh, les moyens, hein, de donner quelques réponses. Mais pour avoir des bonnes réponses, il faut toujours aller aux sources. C'est pourquoi nous avons décidé de commencer par les origines. Parce que pour avoir quelque chose de solide, il faut toujours commencer par les bases, comme construire un immeuble, on ne peut pas commencer, commencer par le toit, il faut commencer par les fondations. Dans le cours euh, qui va durer sur six séances, il y aura euh, deux thèmes majeurs qui sont Mohammed et le Coran, et deux thèmes qui sont mineurs, qui sont les origines de l'islam, le contexte historique de la naissance de l'islam avec les, les religions dans la, en Proche-Orient et le deuxième, euh, le califat. Euh, le cours, il a une trame plutôt historique et les questions sont les bienvenues. J'aime beaucoup de, de, de la possibilité de discuter avec euh, le public, avec vous, et ce sera un cours beaucoup mieux euh, dynamique. Autrement, le cours, il va avoir lieu. Euh, à partir de janvier 2022 et euh, tous les jeudis après-midi. Si vous souhaitez avoir plus de renseignements, vous pouvez consulter le programme de l'Univa. Moi, je serai heureux de vous retrouver l'année prochaine. À bientôt. Au revoir.